J'ai un petit boule pour triangler celui qui règne sur le trône de ton cœur. Mais le réveil, on en a Amen. Alléluia. Amen. Pas bah, jamais qu'on est. Il y a l'amour qui est même congé. Pas bah, jamais qu'on <t 'en> <ma> <t 'en> Il n'y <t 'en> <Goune à t 'en> qu qu a qui remet vie au soleil la vie, qu'on J'en il y en la a pour qui ne comme ça Oh, détoyer bon, toi, vite toi, vite toi, sauver toi, vite la vie, toi, vite toi, vite pas j'en connais. Alléluia. nous, nous, Yeah. Yeah. La, vie, la, vie, la, vie. la vie Alléluia la vie. Oh Jésus nettoyé. Libre. Amen Libre la, vie, Libre. Libre la, vie. la vie Merci Jésus pour ce qui te merci Alléluia. Il fait un petit les grands, parmi les grands de son Père. Oh, merci Jésus. Qui est-ce n'est est? On s'est vagabond, on s'est masturbaté. Oh, Jésus nettoyé. On s'est volant, restauré. Oh, on s'est vu, tu n'as pas -ment Alléluia, bête Oh, Jésus retiré. Oh, Alléluia. Oh, Jésus nettoyé. à et à bien Alléluia! Alléluia! Jésus. Nous à la et à bien Jésus merci pour ton tel amour que à bien envers nous-mêmes. Parce que si, si Jésus n'a pas décidé de venir descendre. Pour bien servir nous mourir pour nous, Nous et à ça, ça. Nous tout ça, pas imaginer. J'ai pas fini la reine déjà. J'ai en fini. Alléluia, on va des moyaux. Levez-vous pour dire merci, ma terre. Pas quitter mes croix, à prier pour. Levez-vous, levez-vous. Pendant Frère Nixon, a nous appelez-nous, accompagnez-nous. Ou même pas quitter mes croix, à prier pour vous. Levez-vous, levez-vous. Je ne vais pas attendre que je prier. Levez-vous, levez-vous. Pour dire Jésus, merci. Ou bien, par pour dire mon Dieu, merci. Ou bien, raison. Alléluia, levez-vous. Au nom de Jésus.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 Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Matin nous approcher devant ton hôte, Seigneur, pour nous dire matin ne une pas connaît qui monde qui remène dans sa matin. Oh vous étroite nous mettez parmi nous sauver ou bien la vie Seigneur. elle est espoir la vie pour nous. Oh c'est matin, ou à et ça, et sa tristesse l'Éternel des armes elle a regardé. Oh pour s'en faire Seigneur pour nous-mêmes qui batte bon même pour nous-mêmes, nous Seigneur, nous nous on décide de voir celle qui dit tout ça. Viens mourir pour nous-mêmes, Seigneur. Viens nous-mêmes pécheurs. Viens nous-mêmes criminels. Viens nous-mêmes qui avons tout sale saleté en bas de nous. Mais on voit celle qui tout ça. venir mourir. Lui-même qui s'attache même qui te agni au sang défaut. où vous voyez il vient mourir pour qui est elle Dieu moi pour qui est elle Dieu nous-mêmes Seigneur pas trop soi Mais matin Seigneur nous venir pour nous dire merci pour amour te témoigner envers nous merci pour amour ça l'Éternel des armées Ou tu témoigner ou tu l'Éternel des amis consentis. pour voyez petit tout ça l'Éternel des armées vient sacrifier sur le bois du calvaire pour nous-mêmes tous un matin capable de l'Éternel des armées matin nous fait partie de une nation sainte on sacerdoce d'os royal, un peu à un peu par qui, Seigneur. Les des amis, vous ne pouvez de venir devant ton trône Mathieu, nous allons tout gloire. Nous allons tout honneur. Nous déclarons, son bon Dieu merveille. Nous son bon Dieu qui s'en pareil. Et Mathieu, nous des mots, Nous des mots Pour témoigner grand de ça. Et ça fait nous comprendre. L'éhaute a dit, Seigneur, je ne suis qu'un débiteur insolvable. Ça veut dire Mathieu, nous rendons compte, Seigneur. Nous avons toujours bon dette envers nous. avons toujours doué. Parce que par rien Qu'a équivaut avec le des des sacrifice ça ça. te faire pour nous Sur le bois du calmeur Matien Seigneur, c'est ça nous sommes capables de faire Nous voulons dou merci quand même Parce que le des armées Ce soit à tant nom et nous Ce soit à tant Seigneur L'autre a dit dans Esaïe 47 Seigneur, tu as dit tous ceux qui s'appellent De mon nom, que j'ai formé, que j'ai fait Et que j'ai créé pour ma gloire Oui Seigneur, vous Dieu dire Esaïe ça Mais Matien, ça veut dire, vous devez créer nous pour l'objet de ta gloire, l'objet de ta glorification. Et bien maintenant, on a demandé prix, Seigneur. Fais en sorte que maintenant tout ça n'a fait pour l'objet de ta gloire. Maintenant, nous finissons, Seigneur. Avec toute voix, nous. Pour nous dire, Seigneur, malgré nos faiblesses, malgré nos inconsistances, Seigneur. Maintenant, nous approchons. Pour, pour, pour nous dire, Seigneur, maintenant, nous merci. Merci Seigneur. Merci pour le sacrifice. Merci d'être ce qu'on t'a nous dans le bouche de toi. Merci d'être ce que le ténèbre des amis. Nous dans nous bouche diable. Oh, c'est ma défaut fait Et jusqu'à présent, ça a brillé dans le Jusqu'à présent, la fête brille toujours. Mais maintenant nous nous merci de ce qu'on fait une grâce. Pour le camper, pour nous garder M. le Figui, pour nous dire que nous Malgré tout ça, l'affaire le menti. Malgré tout brilliant, l'affaire est menti. Malgré tout prise, l'affaire est menti. Parce que, ouais, par bah ouais, à nous, à t'émoyer sur la croix du Calvaire. Et matin, Seigneur, même Jean, serviteur, tu as rappelé nous. De vendredi de cela, l'éternel des armées, où qu'on prières ont été déposées pour nous, où pas quand même à la croix, dans le champ du Seigneur, pour aujourd'hui, l'éternel des armées, vous êtes capable, en ta présence, pour aujourd'hui, vous êtes capable de déclarer petit tout, pour aujourd'hui, vous capable de dire oui, Seigneur, nous la bataille pour nos soldats, pour nous, bataille pour nos objets de ta gloire, nous la bataille pour nos vases d'honneur qui sanctifient, qui utilisent la mer, ou même, Seigneur, maintenant, nous nous merci, prière, ça a déposé, depuis pour nous, dans le champ du Seigneur. Même ma avant la croix, et maintenant, prier ça, c'est lui qui a continué. Et nous avons fait une grâce pour l'éternel des amis à Moussa. Toujours l'éternel des amis était devant nous, dans le miroir, matin, midi, soir. Pour nous contempler, pour nous connaître, À Moussa, l'éternel des amis, grand prix. Même, même si pou pou ma nous pouvons pas payer. Même payé, même l'éternel des amis n'a pas un café. Pour l'éternel des amis, tu as remplacé. Pour l'éternel des amis, tu as payé. Mais maintenant, nous nous remercions d'être qu'on fait une grâce. Vous faisons une grâce maintenant. Nous voici toute gloire. Et nous boire tout honneur. Et n'abandonne pas, Seigneur, continuez à guider par nous. Réjounez ça devant. Tout grâce vous réservez pour nous pendant la journée, Seigneur. Nous connaissons un bon job. Vous travaillez à faire, Seigneur, pour dévier nous. Vous voyez distraction. Mais au nom de Jésus-Martin, fais-nous grâce. pour nous rester attachés avec vous-même. Et tout sort réservé pour nous, Seigneur. Capable de combler nous de gloire. Et des armes Et nous nous merci. nous toute grâce à nous prier. De nom précieux de notre sauveur et rédempteur, Jésus-Christ. Amen, amen. Merci, Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Je suis pas tant tout content de le fait qu'on a présence, hein, mon Dieu, ma Terre. Est-ce qu'un salut frère ou un qui va retour là? Dis-moi bien tu es bien, Je suis pas tant trop bien ouais, dis ça. Ah, salut, salut, regardez, balançons, oui. Parfois fanou chita, nous pas même levé, salut. Quel mot nous on a depuis dimanche? Alléluia. Alléluia, salut, salut, salut, fort la garde, des ballons, prononçons parole de bénédiction sous la rue. Alléluia. Oh mon Dieu, par mon âme. Amen. Je la consacre à toi. Je veux un jour, avec toi dans le ciel, car c'est toi qui donne la vie éternelle. Pendant a Dieu dit vous, dire, vous dans moi. Dis ça à tout cœur, ok? Pas serré à rien pour Jésus. Oh mon Dieu. Bien. Je la consacrer à toi. toi. Amen. Je veux vivre, vivre un jour, jour avec, avec toi. Espérance que ça. Car c'est toi qui dois. Alléluia. Dès qu'ils peut-être vous voir peut avec moi encore. Alléluia, alléluia. La... Oh, Dieu. Alléluia, ça... oh, Je Alléluia, C'est toi qui donne la vie éternelle. Amen. Oh mon Dieu. Alléluia, Alléluia, amen, amen. je l'ai comme ça. Oh <laughs>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 Gloire à Dieu. Allons du gloire à Dieu. Allons du gloire.